Bonjour mes chers élèves de séance 1, deuxième année primaire. Alors cette fois, vous allez prendre l'arbre au mot, cahier d'activité. D'accord On va voir quelques exercices corrigés de grammaire. Oui, le sujet du verbe. Alors, cette fois, c'est grammaire. Vous pouvez consulter votre manuel page 60 Le titre, c'est le sujet des verbes. Prenez, s'il vous plaît, la page 36. Et suivez avec moi, s'il vous plaît, ces -activi activités, ces exercices. Mais avant cela, il vaut mieux de comprendre. Je retiens. Le sujet des verbes est le mot ou le groupe de mots qui désigne, qui fait l'action ou de quoi on... De quoi, on parle? Euh, de quoi on parle ici Il mange tout le jus de tomate. De quoi on parle On parle de quoi exactement Bien sûr, du petit poisson gourmand. C'est le petit poisson gourmand qui mange tout le jus de tomate. C'est déjà que le sujet c'est le petit poisson gourmand, le verbe, c'est mort. Alors, qu'est-ce qui mange tout le jus de tomate Oui, répondez, c'est ça, le petit poisson gourmand et le sujet du verbe mort. On peut remplacer le sujet des verbe par un pronom personnel sujet. Par exemple, il ou elle, singulier, masculin ou féminin. Il et elle, il avec S et elle avec S, c'est masculin pluriel, et ici c'est féminin pluriel. Par exemple, le poisson 6 s'approche du conteneur. Il s'approche du conteneur. Un poisson 6 s'approche du conteneur. Il s'approche des containers. Alors, il est ici en place un poisson. Il avait 15 en place ici deux poissons Alors, c'est vraiment facile. Ce livre le Verbe de, de chaque phrase et entoure son sujet. Alors, on dit, la pluie tombe toute la nuit. La rivière inonde le village. Les soldats et les habitants nettoient les rues. Les aident nos voisins et jettent les meubles abîmés. Alors... Qu'est-ce qui tombe toute la nuit? Qu'est-ce qui inonde le village? Qu'est-ce qui nettoie les rues? Qu'est-ce qui, Qu qui aide les voisins? Qu'est-ce qui jette les meubles à lui? On dit la pluie. C'est la pluie. Celui le verbe. Celui le verbe, c'est tombe. Et on tourne son sujet. La pluie. Inonde, c'est le verbe. Je dois souligner. Et j'entoure son sujet. Nettoie les soldats, les habitants. Alors nettoie, c'est le verbe. Et j'entoure le sujet. Les soldats, les habitants. et dans, c'est le verbe. Nous, c'est le sujet. Je dois l'entourer. Jette, c'est le verbe. Jeter, c'est un verbe. Et j'entoure il avec s. Alors, la pluie, les rivières, les soldats, nos il, c'est le sujet. Et le verbe, c'est tombe, inonde, nettoie, aidons et jette. C'est vraiment facile. Complète chaque phrase avec la forme verbale qui convient. Avec la forme ver verbale qui convient. Soit aide ou aide. Aide ici, c'est singulier. Aide ici, c'est pleurer. La marque de pleurer pour le verbe, c'est on était. Alors, mon père, le voisin dit mélanger. Qu'est-ce qu'on dit On dit mon père aide avec eux. Le voisin déménager. Ils aident les personnes âgées. On ajoute ONT. Ils aident avec ONT. J'aide ma sœur à faire ses devoirs. Avec eux. Pendant les inondations, les pompiers aident les villageois. Pendant les pompiers aident avec ONT les villageois. Alors les pompiers c'est plus réel, Alors j'ajoute aide avec ONT. Alors on complète chaque phrase avec le sujet que convient. Je répète encore mon père aide les voisins à déménager avec eux. Ils aident les personnes âgées avec un J'aide ma, ma soeur à faire ses devoirs, c'est eux. J'aide. Pendant les inondations, les pompiers aident avec un T. Les villageois. la joie. Complète chaque phrase avec le sujet qui convient. Soit il, soit elle avec S. Il, c'est pour le singulier. Elle, c'est pour le pleurer Alors, partage le goûter. lui propose de nouveaux habits. Partage le gâteau en par égale, propose de les conduire à la gare. Alors, je dois, qu'est-ce que je dois faire ici On dit « il partage »,« elle partage ». C'est pas « il partage », non. Elle partage avec « s ». Parce que, il y a le partage avec « on était ». Et « elle lui propose de nouveaux avez Non, c'est pas « elle » avec « s », c'est « il ». Parce qu'on sait déjà que c'est « eux ici propose. Alors, « il ». Elle partage le gâteau en part égale. C'est faux. On ne doit pas mettre elle avec S. Pourquoi? Parce que partage c'est singulier. Alors, il vaut mieux de mettre il. Il partage le gâteau en part égale. Il partage de les conduire à la gare. C'est faux. Je dois mettre il. C'est moi de mettre elle. Alors, lieu de mettre il, elle avec S. Elle partage nos côtés. Il lui propose de nouveaux habits. Ils partagent le gâteau au égal Elle propose de les conduire à la gare. Alors dernière activité réécrire la phrase en remplaçant le sujet se par il ou elle ou il avec elle ou elle avec il. Maintenant vous avez bien compris la différence entre ces trois, ces quatre pronoms personnels. De nombreuses voitures circulent dans les rues. Mon père attend l'autobus. Les piétons traversent avec prudence. Les enfants ne jouent pas sur le trottoir. Toujours avec le thème de la solidarité. Elle circule dans le rue. Elle circule dans le rue. Alors, avec S. C'est bien. Mon père attend l'autobus. Je peux remplacer par il. Mon père, je peux remplacer par il. Il attend l'autobus. C'est très bien, oui. Les piétons traversent avec prudence. Les piétons, les piétons... Alors, les piétons, c'est il avec s. Traverse avec prudence. Alors, les piétons traversent avec prudence. Les piétons traversent avec prudence. Alors, il avec, avec s. Traverse avec prudence. Les enfants ne jouent pas sur le trottoir. Les enfants, c'est il avec s. Alors, elle circule dans les rues, c'est ça, c'est pluriel. Il attend l'autobus, c'est singulier. Les piétons traversent avec prudence, il traverse avec prudence. Et il ne joue pas sur le trottoir, il avec s, c'est pleuré. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici Elle avec s, n'oublie pas. Et ici, il, sans s, c'est la troisième personne du singulier. Ici, c'est troisième personne de pleurer. Il avait avec S. Ici, c'est troisième personne aussi de pleurer. Il avait avec S. Alors, on dit elle circule dans les rues. Il attend l'autobus. Il traverse avec prudence. Il ne, joue pas avec, il ne joue pas sur le trottoir. N'oubliez pas que la prochaine vidéo sera donc pour la conjugaison. Deuxième partie je conjugue les verbes du. Premier groupe, qui s'est dit qui se termine par ER. Deuxième partie. Le présent du... Voilà, le présent des verbes du premier groupe. Ça veut dire qui s'est qui, qui qui se termine par ER.